Euh, mais, écoutez, je suis euh, ravi euh, de vous voir aussi nombreux. Je suis, je suis un peu ému par euh, d'abord parce que vous êtes là nombreux. Et puis euh, je dois le dire aussi parce que euh, par le sujet que je vais aborder. C'est rarement une, une intervention aussi euh, à mes yeux importante que celle que j'ai préparée là, sur laquelle euh, j'ai réfléchi depuis un petit. Un petit moment, euh, voilà, je me présente quand même pour ceux qui ne me, qui me connaissent pas, euh, donc je suis Marc de conchat je suis euh, chercheur euh, en écologie des paysages, ou plutôt un écologue, euh, mais pas mal impliqué dans des, des projets, des recherches euh, interdisciplinaires avec des gens qui sont en sciences humaines et, et sociales, donc sur le lien entre euh, les activités humaines, l'agroécologie, la biodiversité, la gestion des forêts. Et les, les sociétés humaines. Donc, vous le comprendrez avec cette présentation et ce CV, je ne suis pas un spécialiste de ce dont je vais vous, vous parler là. Je ne suis pas un spécialiste de l'effondrement et de l'avenir global de, de, de la biosphère, de ces enjeux-là. Pas du tout. Voilà. Peut-être que j'en sais un petit peu plus que le commun des mortels, mais enfin, euh, vous pourrez aisément peut-être me mettre en, en défaut, parce que là-dessus, et ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, C'est pas de vous parler du détail de ce que seraient ces, ces changements. Pour vous rassurer, tous si les scientifiques, j'ai quand même mis quelques graphiques, quelques illustrations, quelques chiffres, mais ce n'est pas ça l'objet dont je voulais vous parler. C'est plus une question d'émotion, de sentiments, de... Sentiment, de d'inquiétudes, de choses à, à partager, à poser, qui à la fois sont, sont personnelles, pour une partie sans doute un peu intimes, et pour euh, une partie, euh, je, me, je me suis dit, euh, et, et du fait d'un certain nombre de lectures, hein, dont je vais parler tout à l'heure, je me suis dit, mais il faut en parler, il faut en discuter, d'autres que, moins d'autres que ceux que j'ai pu rencontrer euh, peuvent avoir aussi ces, des interrogations qui m'ont traversé, qui me questionnent, qui, qui animent une partie de maintenant de ce, qui me, de ce qui me motive et ça me paraît judicieux euh, de le poser sur la table, d'accepter ou non d'en parler, euh, de l'approfondir et de l'exprimer le, de, de la façon dont chacun pourra le pourra le ressentir. Alors, j'ai mis un petit, une petite mise en garde, euh, parce que... Alors, ça dépendra de votre état d'esprit, de ma de mes talents à vous convaincre, ou à parler, et tout ça. Mais, il, il, il se peut, selon euh, votre niveau d'information, que vous ressortiez de là, en vous disant euh, Oula, « Ouh là, mais qu'est-ce que c'est ce mec-là Il m'a tué le moral pendant toutes les vacances, euh, je suis c'est terrible, ou c'est... Je prends ce risque-là, mais je vous préviens, je prends aussi le risque que vous repartiez en disant « mais c'est qui c'est une berlu qui nous raconte des trucs, il n'est même pas le spécialiste et donc il ne connaît rien », de passer pour l'oiseau de mauvais augure qui, de toute façon, euh, voilà, le pessimiste, de, ou d'être ridicule, c'est possible, c'est possible aussi, ça m'a rarement gêné, mais c'est possible aussi. Voilà, donc je, je pose un petit peu ça sur le, la table. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à à, l'issue de ce que je vais dire là, qui ne donne pas vraiment de, de, ni de solution, ni... ni bon, pas en tout cas, c'est plus matière à discussion, que je souhaiterais, alors ça va être un peu compliqué si on est si nombreux, mais que vous puissiez prolonger ultérieurement. Euh, voilà, alors j'avance, bon, je ne m'en plus, il faut que j'appuie sur... Euh, Et... Quoi. Euh, Comme ça. Euh, hop, ah. ça, dans mon activité, et par, euh, par euh, goût, par différences, je suis amené à faire fréquemment des, des présentations euh, grand public devant des élèves, devant des, dans des lycées, dans des, euh, dans des écoles d'ingénieurs, euh, devant euh, voilà, toutes sortes de, de personnes. Et, et depuis quelques temps, donc je parle de ce que je fais, de la biodiversité, de l'agroécologie, la, de, de, la, de la situation. Et, et depuis quelque temps, j'étais traversé euh, par euh, une espèce de, de, de, de tension sur lequel euh, qui devenait compliqué à gérer entre euh, ce type de discours, la biodiversité euh, c'est tout foutu, ça va mal, vous êtes dans la sixième extinction, euh, toutes les espèces sont en train de disparaître, les abeilles, c'est pas la peine d'en parler, et s'il n'y a plus d'abeilles, on ne mange plus rien, ou euh, d'autres exposés dans lesquels euh, c'était plutôt... Alors je crois qu'on me faut Il quelque part comme ça. Voilà, hein, où euh, j'étais plutôt euh, dans l'attitude... Euh... Eh, les gars, alors, dans le contexte de la crise de la biodiversité où tout disparaît, je vais vous parler de l'influence, de la taille des pissenlits sur le contentement du chat, et, euh, voilà, et donc euh, une espèce de truc euh, sans consistance, et, et, et un sentiment quand même un peu, un peu bizarre, quand on est notamment avec des jeunes, euh, de savoir, mais de quoi je suis en train de leur parler là et moi, ça m'a vraiment, euh, comme je sais, amené en faire pas mal, euh, et qu'il y avait des questions qui, qui venaient à, à me retrouver dans une situation un peu particulière, on ne jamais, d'un malaise. Vraiment un malaise que j'ai ressenti. Un à un moment, d'avoir l'impression de pédaler dans la choucroute parce que ce que je faisais, ce que j'apportais, bah, qu qu'est-ce qu que ça change euh, De passer à la fois pour un pessimiste ou un fier optimiste qui disait non mais l'agroécologie ça va tous nous sauver ou alors de toute façon tout est en train de, de disparaître. Donc dans un moment, une, une sensation très désagréable et l'impression de ne pas être en capacité un moment comme d'oser la, comme la dame ou le monsieur, j'imagine c'est une dame, de regarder un petit peu au-delà de la falaise, voilà. de parler d'une catastrophe à venir, d'un gouffre, de crise, de choses qui sont dans l'air. voilà, Moi, j'ai les chiffres sur la situation de la biodiversité, le changement climatique, on nous en parle en temps, et puis, finalement, d'avoir jamais été, euh, levé vraiment le, ce, ce rideau-là. Et, et ça, j'ai découvert euh, beaucoup plus tardivement que ça avait un nom, voilà, j'ai souffert de solastagie, j'ai entendu parler de ce, cette ce, espèce de sentiment que traverse un, qui, un nombre de personnes, ont diagnostiqué, ont qualifié, de cette impression d'avoir le, le mal du pays tout en étant chez soi, d'avoir l'impression que ce qu'on connaissait est en train de disparaître, que l'environnement est menacé, que son environnement, même proche, même si on ne s'en rend pas compte, il est, il est menacé. Et ça, ça a été notamment. Bien identifié, bien décrit chez les spécialistes du changement climatique. Voilà. Des gens qui, euh, à un moment donné, euh, travaillant sur les modèles euh, d'évolution du climat, sont levés un matin, et c'est vraiment comme ça qu'ils le racontent, ils sont levés un matin et ont dit Mais euh, je suis en train d'étudier la fin du monde, d'un monde. Il se passe quelque chose hein, et je suis là-dedans, et des gens qui ont arrêté de travailler, qui sont tombés en déprime, qui ne euh, savaient pas par quel bout euh, prendre, aborder. Euh, aborder ça et, et, et que faire et comment réagir donc j'étais un peu dans cette euh, dans cette, cette situation dans cette situation là et le le le, le, le hasard enfin des, des rencontres ont fait que bah, j'ai eu les amené à lire euh, bah, ces deux livres que dont vous avez déjà entendu parler dont je ne fais pas des forcément des références euh, sur un piédestal qui serait unique en tout cas pour ma part ils ont été révélateur d'un certain nombre de choses. Donc, ce, ce monsieur Pablo Servigne, ingénieur agronome, comme quoi on peut faire des choses, hein, qui avait euh, écrit avec un, un de ses amis euh, ben, une, une première synthèse il y a quelques années sur euh, voilà, tout peut s'effondrer. Voilà. La crise, c'est pas une crise, c'est plus grave que ça, c'est plus important, j'en dirai un petit mot euh, un petit peu après, et il va falloir s'y habituer, et il va falloir s'y préparer, et on ne pourra pas l'éviter. Alors, leur, leur discours, c'est ça. On ne peut pas vraiment l'éviter. Ensuite, ils ont travaillé à, à aider un petit peu les gens, hein, comme moi, à dire, bah « Oui, ok, on ne peut pas l'éviter, mais il y a quand même plusieurs options là-dedans. Il y a plusieurs façons d'agir. Il y a plusieurs fa façons de réagir. Il y a plusieurs façons de l'accepter ou de ne pas l'accepter. » de... Et moi, ça a été vraiment des lectures qui m'ont été utiles, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dedans, même si y a des choses qui sont... Discutables et qui méritent de discuter. D'ailleurs, ils le disent dans ces termes-là, que eux, ils posent des choses et que d'autres le ont En tout cas, j'ai trouvé que c'était des documents qui avaient été euh, extrêmement euh, utiles euh, et, voilà. et qui m'ont aidé un petit peu à, à progresser et qui font, honnêtement, ces bouquins-là qui font que je suis là aujourd'hui et qu'à un moment donné, je me suis dit « Ok, je vais prendre mon courage à la main et je vais oser le risque du ridicule euh, de venir vous parler de ce que m'agite euh, un petit peu les tripes à certains moments. » Voilà. Alors, quand on, lit, quand on lit ça, quand on se plonge un petit peu au-dessus de la, de la falaise de ce qui est, de ce qui est devant nous, bah, en gros, moi, j'ai perçu euh, trois, trois vertiges, trois dimensions qui, qui, à un moment donné, font que... On se dit mais il faut, faut, voilà, il faut réagir, ou il faut agir, ou il faut que je, moi, fasse quelque chose sur moi, par rapport à ça, parce que je ne peux pas rester dans cette situation de vertige. Alors les trois vertiges, l'état voilà, des choses, inaction est ce qu'il faudrait faire. Le premier, on, globalement on le connaît bien, on en parle souvent hein, dans nos exposés, on met ça en contexte, en introduction, le, voilà, on dit, bon, ouais, effectivement, on est dans une période où euh, la population est dans une phase euh, incroyable de, de, de, de croissance, comme ça ne s'est jamais produit, la concentration au CO2, c'est une, voilà, une explosion, ça n'a jamais été aussi vite. Et puis d'autres gaz pareils, les, les catastrophes comme les, les grandes inondations, il y en a de plus en plus. L'utilisation des fertilisants, ça, ça grimpe. Et donc c'est ce qu'on appelait, ce qu'on a théorisé, cette grande accélération des activités humaines qui change radicalement le monde. Qu'on peut voir on pourrait aussi le regarder en positif, en disant, bah ouais, mais parce qu'il y a des graphiques, alors ils sont peut-être pas là, mais c'est aussi euh, le, le, le nombre d'enfants de, qui survivent à la, à la naissance qui grimpe, la longévité de la population, elle grimpe, le nombre de personnes qui, sont, euh, qui ne sont plus détruites, elle grimpe aussi. Donc il y a voilà, une lecture euh, relative, en tout cas, il y a quand même un peu cette, cette dimension de se, de se dire, bah, là, il, il, il s'est passé quelque chose. Il se passe quelque chose dans notre monde, dans notre société, dans nos sociétés, à l'échelle de la planète, qui ne s'est jamais produit par le passé. Alors déjà, quand on le regarde d'un petit peu plus près, on se dit Ouais, bon, ok, on est quand même en train de vivre un événement euh, historique, historique euh, à l'échelle géologique. Ouais, on est en train de rentrer dans, le, dans, dans une nouvelle bon. ère géologique. Il n'y a quand même pas tout le monde qui peut avoir prétendu avoir vécu ça. Voilà. Bon, on a vécu le, le, le, le bug de l'endomite et vous, les jeunes, vous êtes en train de vivre. Euh, une nouvelle ère géologique. Bien sûr, euh, ce euh, genre de photos, ça donne aussi le vertige en se disant, euh, c'est quand même notre population, c'est nous, euh, humains, dans notre diversité, dans notre consommation, dans tout ce que nous sommes. Individus, chacun de ces individus a de bonnes raisons légitimes de faire ce qu'il fait, de consommer ce qu'il fait, d'avoir droit à la petite portion d'espace dans lequel il est sur cette plage. Voilà, on ne peut pas les exclure, voilà. Pas des méchants et des, des gentils, on est tous dans ce, dans ce bateau-là. Autre grand vertige qui apparaît et qui, d'après euh, Servigne et d'autres, hein, parce qu'il cite beaucoup, beaucoup d'études très, très, très, très élaborées, très scientifiques, voilà, ce n'est pas, pas des, visions, des vues d'un visionnaire qui s'imagine la chose, c'est notre dépendance à une énergie incroyable dont on, on s'est tellement habitué qu'on a oublié, la, le pouvoir et la puissance énergétique qu'a le pétrole, la quantité d'énergie qui est, qui, est, qui est dans un litre de pétrole, la facilité avec laquelle on peut l'obtenir, à laquelle on peut l'utiliser, a rendu toute notre société extrêmement dépendante de cette, de cette ressource. Et tous les chiffres et toutes les indications montrent qu'on a passé en 2008 le pic de production de pétrole. Alors on continue à en produire, mais on en produit à des coûts qui ne font que grimper. C'est de plus en plus difficile. Voilà. Au début de l'ère industrielle, vous prenez un litre, l'équivalent de l'énergie de de pétrole, vous en sortiez 100. Aujourd'hui, avec les gaz de schiste, avec les pétroles bitumineux, c'est un litre d'énergie pour en récupérer un et demi d'eux. Donc la rentabilité énergétique globale des, des, des systèmes, et sur une phase décroissante. Et pour eux, dans le, dans le bouquin, là je ne suis vraiment pas un spécialiste, c'est la menace principale, c'est la crise énergétique. Nous sommes au début d'une grande crise énergétique qui fait que demain l'essence, ça ne sera pas 1,50€, 1,60€. S'il en reste, ça sera 7, 8, 10, 15€ où elle sera rationnée. et voilà, C'est à peu près inscrit, même si on va aller chercher du pétrole dans des endroits de plus en plus éloignés, de plus en plus difficiles. Et puis ici avec le pétrole, euh, c'est à peu près la même chose sur tout un ensemble de, de ressources, de ressources qui pour certaines sont capitales pour les alternatives au pétrole. On prend le lithium, euh, les stocks disponibles, la capacité ou non à les recycler, tout ça, c'est extrêmement limité. Alors on peut se dire, oui, bon, on n'a peut-être pas encore tout creusé, on va peut-être aller encore un peu plus loin, peut-être qu'on va prolonger ça. Là. Enfin globalement, on sait que c'est limité. Et on sait que pour un grand nombre des ressources dont on a besoin, c'est extrêmement limité. Et ça, c'est important, et il explique bien dans le bouquin, parce qu'une bonne partie des alternatives au pétrole, ben finalement, elles dépendent quand même du pétrole, parce qu'on a besoin de cette énergie pour produire ces équipements. Et puis, on a besoin de... J'ai appris ça donc... Je ne sais pas comment je vais faire pour... Oui, comme Ça On a besoin de toutes ces, ces ressources-là et puis même ces solutions alternatives de production d'énergie au pétrole, elles sont infiniment moins efficaces que le pétrole. Voilà. Une éolienne, euh, le, le rapport énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un litre d'énergie pour en produire trois. Donc euh, on voit bien que remplacer le pétrole par ses sources d'énergie renouvelables, au volume dont on a besoin actuellement, euh, non, oui, ça ne marchera jamais. Troisième... Euh, élément d'après eux, qui est euh, encore plus problématique, c'est l'extrême complexité et interdépendance de nos systèmes. Système économique, système énergétique, système alimentaire, système d'information, système monétaire, système économique sont tellement liés, tellement interconnectés qu'on est aujourd'hui face à un système hyper complexe dont personne n'est en capacité de maîtriser les effets euh, d'une petite perturbation qui proviendrait ici et qui par effet domino-cascade peut venir perturber l'ensemble ou pas. Et voilà, il y a plusieurs euh, travaux assez poussés de gens voilà, qui ont dit, bah, ça c'est une des faiblesses majeures de nos systèmes, on a créé des systèmes beaucoup trop interdépendants. Et pour ceux qui ont eu euh, la, la, la chance de lire, par exemple, le bouquin de Jared Diamond sur euh, l'histoire des civilisations humaines, c'est une des causes souvent avancées de disparition de, des civilisations humaines, qui est leur hyper-complexification, l'apparition de tout un ensemble de, de, de castes, d'intermédiaires, voilà, qui fait que ces systèmes, face à une perturbation, n'ont pas pu réagir. Le roi aussi le clairvoyant, soit-il, il est incapable de savoir sur quoi il faut agir. Est-ce que c'est l'aspect financier Est-ce que c'est l'énergie Est-ce que c'est... Et donc on est face à une situation d'une complexité inextricable. Alors il y a des gens qui se sont quand même intéressés à, à ça, et depuis longtemps. Voilà, en 72, il y avait eu ce, ce, ces travaux qui ont été largement approfondis. Je, je le cite parce que c'est un peu la référence, mais on ne s'appuie pas que là-dessus. Hein, sur tout ce que je vous dis là, ça provient de bien d'autres travaux qui ont poursuivi mais des gens qui, dès 72 avaient essayé de modéliser le monde. Voilà, ça c'est un modèle du monde pour ceux qui, voilà, avec un certain nombre de, de, de, de relations relativement simples mais qu'ils avaient travaillé longuement pour... Euh, et ils avaient construit un, un modèle qui s'est avéré, alors qui avait été actualisé après, ultérieurement, et qui s'est avéré euh, ben, relativement efficace, ce modèle, parce que, voilà, donc, euh, ils avaient des, des données historiques sur un certain nombre de, de paramètres, et leurs prédictions, eh ben, quand on les a regardées euh, 30 ans plus tard, en 2000, eh ben, c'était bien ce qui à peu près ce qui s'est passé. Voilà, à hein, quelques détails près, à l'échelle mondiale. Ils avaient bien euh, le modèle, il semble bien fonctionner. Donc on se dit, ok, quand même, s'il fonctionne bien, c'est intéressant. Le hic, c'est que ce modèle, quelle que soit la façon dont ils l'ont fait fonctionner, quels que soient les paramètres qu'ils ont introduits, qu'ils ont modifiés en termes de... On a des nouvelles énergies, on change. Tous, tous, tous. Compte tenu du système social qui était en place, globalement à l'échelle mondiale, tous aboutissent à ça. En gros, ils prédisent, ce modèle prédit, eh ben, qu'aux environs de 2030-2050, voilà, on est quelque part par là, il devrait se passer quelque chose qui fait que le système, le modèle, va sortir de sa zone de fonctionnement relativement équilibré et subir une, une perturbation majeure qui va influer sur les ressources alimentaires, la petite courbe qui est là, et est, ça, ça influera sur la population, ça influera sur un certain nombre d'autres paramètres. Donc ça, c'est ces travaux-là et plein d'autres travaux qui aboutissent quasiment tous à ça. Tous les travaux aujourd'hui de simulation des systèmes mondiaux, incluant des paramètres économiques, démographiques, énergétiques, à peu près tous aboutissent à ce que, si on continue un business à usual comme on fait, à peu près dans la période 2050, 2100, ça craque quelque part. Tous ou à peu près tous, tous, peu près tous globalement. globalement. Ça ne veut pas dire que, effectivement, quand on parle d'effondrement et de euh, bien servir, oui, ce n'est pas forcément euh, partout, c'est pas forcément partout la même chose, c'est pas forcément de la même intensité pour tout le monde. Et effectivement, si vous êtes au fin fond de, de, de l'île de Borneo, il peut, on peut s'imaginer que ce qui se passe à l'échelle mondiale sur le marché financier, ça va peut-être pas vous impacter dans votre quotidien, accueillir vos, vos fruits. Donc il y a des gens que ça impactera plus ou moins. Et, et peut-être que cette crise et ça, euh, c'est peut-être pas le printemps euh, 2030 que ça se peut dire, ça se peut durer pendant, pendant 10 ans, donc tout ça n'est pas. A... C'est imprécis là-dessus. Par contre, tous les modèles convergent sur le fait qu'il va se passer quelque chose. Deuxième, euh, deuxième vertige quand on constate ça, c'est qu'on dit, bon, quand même, depuis, depuis 72, nos politiques, nos décideurs, ils ont tout ça, ils l'étudient à l'école, ils le voient, donc quand même, l'action va s'engager. La COP21 est là, la, les PBES pour la biodiversité, et puis les gouvernements ils se causent entre eux, et il y a.. Et a voilà. Ben non. Eh ben non. Vous êtes tous comme moi. On ne, on ne peut que constater qu'à part quelques rares exemples, ben euh, ça marche pas. Il se passe rien. Voilà, euh, notre gouvernement a, a mis en place un, alors comment ils l'ont appelé, un. Un Haut Conseil pour le climat, euh, première conclusion de ce Haut Conseil pour le climat pour le gouvernement, c'est de dire euh, ben non, ce que vous faites euh, c'est rien, ça, ça ne marche pas, c'est pas suffisant, c'est très très loin d'être suffisant, vous êtes à côté de la plaque. Voilà des expressions qui sont là en gros qui disent quand même si vous continuez comme ça, si on continue comme ça, nous en France et dans le reste du monde, c'est trop 4 degrés. Sachant qu'on dit 1,5, on doit pouvoir gérer, on va y arriver. Bon, ça va pas être marrant, mais enfin on va y arriver. 3 ou 4 degrés, je veux dire, on n'est plus dans un monde qu'on connaît. Donc, nos politiques, je ne parle pas de Trump, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas de Poutine, et qui, hein, sont complètement à côté de la plaque de ce qu'il faudrait faire. Donc ça, on se dit, ouais, mais quand même, là, alors à ce moment-là, si eux, ils font rien, ben, nous, on va s'y mettre à notre niveau, chacun, voilà. Moi, comme peut-être parmi vous, je suis dans des associations, on va défendre, on va... Et je vais diminuer le, la température de mon, de mon chauffage et je vais, je vais recycler. Et donc ça mène à se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire Et là c'est le troisième vertige et pour moi il est presque le plus inquiétant, celui en tout cas qui, qui m'a remis en cause parce que j'étais vraiment engagé dans un certain nombre d'actions me disant j'agis pour l'environnement, pour la biodiversité alors là c'est pour le, les gaz à effet de serre, mais ça pourrait être pour plein de choses, c'est qu qu'est-ce qu'il faudrait faire En gros, voilà, on en est là, on a production, enfin, en 90, 2006, on en était là en termes de, de production de gaz à effet de serre en France, on a suivi cette, cette tendance-là, donc on a réussi quand même à, à diminuer, si on continue de façon tendancielle, voilà, on, on est là, et ce qu'il faudrait faire, c'est arriver ici, en 2030, hein, et si, comme le gouvernement l'a annoncé à grand roulement de tambour, on vise pour 2050 la neutralité carbone, il faut arriver là. Et ça, si on était, nous, neutralité carbone en France, on pourrait être fiers. puis quand on se dit ça, on dit, bah, il ouais, y a qu'à, il n'y a qu'à on, on qu faire. puis après, on regarde un petit peu ce que ça représente. Puis on se dit, bah, mais... Là, par exemple, ce, ce bleu-là, c'est quoi ah, le résidentiel des tertiaires. C'est-à-dire qu'on dépense à peu près, enfin, on produit, donc on consomme quelque part l'équivalent d'énergie qui produit 100, 100 millions de tonnes de CO2 ou d'équivalent de CO2. Et il faudrait que là, j'arrive qu'à quelque part très proche de zéro. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous pour vous. Ben, Ça veut dire des choses comme ce qui est là, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est euh, bah, le résidentiel. Euh, J'interdis le chauffage au fioul. Euh, 30 mètres carrés par personne maximum. Euh, plus d'appartements. Plus euh, un couvre-feu thermique. Euh, je rénove euh, tous les bâtiments qu'il faut rénover en France. Je mets au chômage toute euh, l'industrie euh, qui produit euh, de l'énergie des, des, des radiateurs. Et puis, c'est la même chose sur les biens et services. Voilà. Bien euh, celui-ci... Euh, Limitation à 1 kg de vêtements neufs sur le marché par personne en 2022. <rire> ah ouais, vous vous dites, attends, attends, concrètement, 1 kg, ça représente quoi Vous prenez votre jean et vous vous dites, ok, d'accord, j'ai droit à 2 jeans par an. On en est loin de ça. Extrêmement loin. Et ce changement-là, qu'il faudrait faire, quelque part on se dit, ok, peut-être qu'il est imaginable, il est peut-être possible, on peut imaginer des, des économies décarbonées, on peut imaginer... Mais quand même, c'est un changement tellement, tellement massif dans la société qu'on imagine mal comment le mettre en œuvre. Ça, mine de rien, ça veut dire des milliers ou des centaines de milliers de personnes au chômage. Ah, qu'est-ce qu'on fait Comment on s'organise pour que cette transformation, c'est même plus une transition, cette transformation puisse se mettre en œuvre Et là, on se dit, eh bien, ça va être sacrément dur à faire. Et quand on est dans une conférence et qu'on dit aux jeunes, bon, il ouais, faut vous prendre par la main et il faut essayer de... Puis qu'ils disent, bah ouais, euh, là on s'est rassemblés, on fait le, du recyclage dans, dans le collège. Ouais, Mais non, non, ça va être plus que ça, les gars. Ça va être plus que ça. Ça va être euh, zéro McDo, ça va être euh, bien moins manger, pas manger la même chose. Et puis euh, chez vous, euh, peut-être votre chambre, vous la partagerez avec quelqu'un, quoi. Et concrètement, ça veut dire ça. Ça veut dire ça pour notre travail, ça veut dire ça dans notre, euh, notre vie. Et ce qui est plus terrible, le vertige dans le vertige de ça, c'est que si même nous on fait ça, et ben, je ne sais pas pour autant qu'on n'aura pas plus chaud. Parce que si les Américains, si les Chinois, si les Indiens, si et tout, eux ne le font pas, nos efforts ne servent à rien. Ces efforts-là qu'il faut faire, bon, vous imaginez l'ampleur de ce qu'ils peuvent être dans un pays comme États-Unis. <coughs> Ça n'a d'intérêt que si tout le monde le fait. Voilà. Donc on finit un peu, je finis un peu quand je, je plonge là-dedans avec le sentiment de dire mais mes enfants, où ils vont là-dedans Pourquoi moi j'ai bénéficié de, de tout ça J'ai pu m'acheter toutes sortes de fruits les plus, plus élégantes et les plus saignantes. Et eux non. Et comment ils vont faire Et ça va être quoi Et finalement la question de l'effondrement ce n'est pas une question de la faim. Fin FIN, quelque chose qui va se finir, c'est plutôt la question de la souffrance. Dans quel monde, quel type de souffrance, quel type de difficulté on va mettre les gens dans le futur dans lequel ils vont être confrontés Quasiment inévitable, c'est ce que dit un petit peu Servine, ou tellement difficilement évitable que même si on parvenait à éviter les problèmes du changement climatique, c'est une autre société, ça sera d'autres tensions. Et là, je ne vous parle même pas des, des fous qui ont le. le le doigt sur le gros bouton rouge en disant euh, tiens mais le Pakistan ah, tiens le, entre le Bangladesh et là mais si on mettait un mur et qu'on les laisse euh, mourir par je ne vous parle même pas de ça voilà donc à un moment donné on se sent un peu euh... donc c'est le moment de remettre un peu <rire> détendre. Voilà. détendre un petit peu l'atmosphère parce que on ne peut pas vivre constamment qu'avec ça mais c'est ce que euh, Servigne et d'autres qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent là-dessus, disent « Prenez-le à pleine main. Prenez ça, parlez-en, penchez-vous au-dessus de la falaise. Regardez ça ensemble. Regardez-le collectivement et surtout pas tout seul dans votre coin. » Et acceptez que vous allez passer par... Alors, ils ont écrit une, une courbe de deuil, elle est discutable. Allez, est... on peut remettre en cause cette idée-là. Mais l'idée est qu'on a un cheminement à faire qui est à la fois collectif d'une société qui est à la fois d'organisation, mais aussi à un certain niveau, qui est individuel. Qui est de s'approprier et d'accepter et de construire et d'entrer dans l'action face à une menace qui est de l'ordre de... On vous annonce que, bah, que vos enfants ont une maladie euh, incurable et qu'ils vont mourir prochainement. Vous ne savez pas encore très bien. Hein et qu'est-ce que vous faites avec ça prennent un peu cette comparaison-là dans leur, dans leur bouquin. Il y a le feu, dans un dans une de nuit, il y a le feu, voilà. il va falloir évacuer, comment vous vous organisez Mais tout le monde ne sortira pas indemne d'affaires. Donc je vous passe, vous pouvez le, le regarder un petit peu, ces différentes phases qui, qui passent à la fois par du déni, par de la colère, de la peur. Moi j'ai vécu ça, je me sens bien de des espèces de marchandages, en disant, ah ouais, mais quand même, là, si on développait, alors, à exemple, voilà, si tout le monde avait une voiture électrique, ah, voilà ben c'est super, on est sauvé Si on met des éoliennes partout, on est tous sauvés. Si on mangeait tous bio, on est tous sauvés. Et je dis pas que ça ne fait pas partie de la solution, il hein, faut le faire. Mais, non, à un moment donné, on dit, bah, mais ça ne suffit pas. On regarde les chiffres, on dit, mais ça ne marchera jamais. De toute façon, le gouvernement, il fait rien, nous, on ne fait rien, et ce qu'il faudrait faire, c'est tellement gros que... Et donc, quelque part, on rentre dans cette phase où je suis un petit peu aujourd'hui, de se dire, ah ouais, ok, ça va nous arriver sur le buseau. Bon, on peut s'y préparer. On peut s'organiser. Et on ne va pas le faire tout seul, on ne va pas le faire en mode survivaliste à s'acheter des, des, des kalachnikovs et des boîtes de conserve, ça sert à rien. Mais il va falloir le faire collectivement. Et comme je me sens partie prenante de la communauté partagée qui est là, c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous à essayer de de partager ça un, un petit peu et de s'engager. Donc j'ai essayé de réfléchir à ma façon, mais qu'est-ce que ça changerait Alors ça peut changer les choses dans nos vies, ça, mais chacun se le gère à sa, à sa façon, mais dans notre travail, qu'est-ce que ça peut changer dans les types de façons de faire ou dans les questions de recherche qu'on peut faire Le premier truc, c'est d'accepter, en tout cas pour le laboratoire d'Inaphore et peut-être d'autres, que nos travaux, nos, nos sujets de recherche, ils sont au cœur de ces enjeux. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous constatez ça, puis que vous travaillez dans une, un magasin ou un restaurant, vous pouvez vous sentir un petit peu distant de, de, des enjeux. Nous, au quotidien, dans notre travail, on travaille sur la biodiversité, on voit s'effondrer les populations d'oiseaux, on les compte tous les ans. Et quelque part, ça nous donne une responsabilité, un engagement. Et je pense que c'est utile qu'on puisse en discuter et gérer ça entre nous, parce que c'est un poids qu'on a aussi sur les, sur les épaules, qu'il faut aussi accompagner, épauler, notamment les, les, les plus jeunes, les, les, les doctorants, les stagiaires, et peut-être pas que d'ailleurs, et de faire le lien entre ce que ça représente dans ce travail et ce que ça représente dans nos vies. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de nos enfants dont il s'agit. Quand on est en train d'écrire dans un article la population d'abeilles et machin est en train de, de disparaître et... Hein, on parle bien de nos, nos propres enfants, de toute façon. On est au cœur aussi de, de ça. Donc il faut sans doute y réfléchir dans une démarche de préventive. Il y a un côté de prévention de ça parce que ça peut se conduire à des situations dépressives, des, du, du mal-être ou de la colère ou des, ou des tensions. Je pense qu'il est de notre ressort et de notre mission de communiquer, de sensibiliser, d'avertir au-delà de, de nos cercles, d'aider les uns les autres à comprendre ce que c'est que ces systèmes complexes et pourquoi ils interagissent les uns avec les autres, Quelles sont ces différentes relations, euh, ce, que ça, ce que ça représente, mais aussi qu'il y a des résiliences possibles, que les capacités adaptatives, bah, ça, ça existe aussi, et nous, à forme on peut avoir des du recul là-dessus. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à maintenant sur la hiérarchisation des différents enjeux, même au sein du, du, du laboratoire, et des risques, en fonction de leur impact. Est-ce que ça sera important Est-ce que ça influe sur notre alimentation Ou est-ce que ça influe sur quelque chose de peut-être un petit peu moins important ou vital que l'alimentation Sur la dynamique, est-ce que ça va arriver vite pas vite Il faut réagir rapidement. Sur des probabilités. Voilà. Donc il y a aussi à réfléchir autour de, de, de ces aspects-là. On a eu notamment parfois ces discussions entre préservation de la biodiversité, euh, production de biomasse et de bois. Est-ce qu'il faut que les forêts produisent le maximum de bois parce qu'on en a besoin pour remplacer le pétrole Ou est-ce qu'il faut plus de forêts pour préserver la biodiversité Ça, je pense que c'est des questions qu'on doit travailler. J'ai bientôt fini. Euh, travailler euh, et réfléchir encore plus qu'on ne le fait jusqu'à maintenant sur la diversité. La diversité, la diversité comme des atouts. Diversifions euh, pour penser adaptation, robustesse, redondance, sécurité dans les systèmes qu'on étudie, euh, comment on peut, par la diversification, favoriser la diversité. Je pense qu'une dimension qu'on n'a jamais travaillée et qui mériterait dans l'avenir, notamment dans nos démarches partenariales sur le terrain de développement territorial, de travailler, c'est la question de l'autonomie. Dans, dans ces bouquins-là, ça ressort beaucoup de dire, bah, une, une des pistes, c'est que chaque territoire à différentes échelles, et les échelles sont à préciser, gagne rapidement. En autonomie, en capacité à ne plus dépendre strictement et complètement de l'ensemble du système. Comment on fait pour favoriser un métabolisme territorial où les ressources, les déchets, l'alimentation, eh ça soit plutôt à une échelle maîtrisable que de dépendre de flux qui viennent, qui viennent d'ailleurs Quand l'alimentation dépend de frigos qui sont à Ringis, de camions qui se déplacent sur les routes et que bah, c'est plus problématique et plus difficile, et le système est plus fragile que lorsqu'on a produit ses légumes et son alimentation, à 30 km, on connaît des gens qui le, qui le produisent. Voilà. Donc travailler aussi sur l'ensemble de ces ressources vitales, mais vitales pour un territoire. On peut se poser la question, moi je me pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est judicieux de travailler sur l'agroécologie du vignoble Franchement, le pinard, en tout cas pour moi, ce n'est pas, pas vital. Est-ce que c'est franchement là-dessus Est-ce que c'est franchement là-dessus qu'il faut mettre nos efforts par rapport à du blé voilà. Travailler l'autonomie, mais aussi la solidarité et les interactions sociales. Et l'idée aussi de valoriser des ressources marginales. Et pour moi, c'est important, par rapport à nos problématiques autour des, des forêts, qui produisent tout un ensemble de, de sous-produits qu'on considère un petit peu comme négligeables, comme des, des fruits, des champignons, différents types de bois, du, du gibier. Moi, j'ai dans, dans l'idée que peut-être qu'il faudrait s'intéresser aussi à ça, à ces ressources qui sont faibles quantitativement aujourd'hui, mais qui demain pourraient avoir une importance plus grande. Voilà, et puis euh, aussi dans notre travail, se préparer, nous, aux crises, être prêt à travailler avec moins. Je pense que ça, ça peut nous questionner sur notre organisation, même par exemple de nos logiciels, de nos données. Comment on fait Est-ce qu'on est encore capable de travailler si euh, le réseau électrique euh, ou euh, informatique venait à ne fonctionner que trois heures par euh, jour Est-ce qu'on a euh, des logiciels qui sont... Sur nos ordinateurs ou qui dépendent d'un cloud, on ne sait où. Je pense que ce genre de choses, finalement, on ne s'est jamais vraiment posé, mais on peut imaginer de se le, de se le poser. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop démoralisant. Je mais... ça... <rire> n'ai pas de doute euh, là-dessus et je serais ravi de pouvoir, euh, si ce si, n'est répondre à vos questions, en tout cas discuter de, de ça ou d'autre chose, de ce que ça évoque. Être... Merci beaucoup. Merci.